Oui je suis là, ben, je vous ai rejoint euh, récemment hein, au fin, à la fin de l'été donc euh, en fait j'investissais déjà en France, je suis française et euh, je suis venue vivre au Canada il y a à peu près un an donc je suis arrivée du côté de, de Toronto et euh, ben, pour moi c'était important de, de me former avec des personnes qui avaient déjà investi au Canada. Et qui, euh, bah, qui réussissait en fait euh, au Canada, parce que c'est vraiment différent de, de la France. Et bah, du coup, je suis allée vers, vers le meilleur. Hein, et euh, en, à peine, euh, en à peine deux mois, bah, grâce à Florian, j'ai déjà pu lever des fonds. J'ai déjà pu lever. J'ai pas encore un, euh, investi, puisqu'on vient de commencer. Je suis en train de mettre le process en place. Mais j'ai déjà pu lever plus de 100 000 dollars canadiens. Euh, en fond donc euh, et ça c'est vraiment vraiment grâce à Florian donc euh, voilà j'imaginais même pas euh, j'imaginais même pas ça donc euh, vraiment euh, vraiment merci beaucoup Florian hein, je, ah, plaisir, <rire> je plaisir. profite pour te t'en remercier hein, mais tu merci beaucoup Ouais, vraiment, il est en plus, voilà, en plus, comme personne, c'est quelqu'un de vraiment, euh, de vraiment euh, sympathique, humble, qui, qui n'hésite pas à donner euh, ses connaissances. Il a vraiment envie que, que, tout le monde, euh, que tout le monde avance et ça se sent vraiment, enfin, je pense que vous, vous le voyez et, et je suis vraiment venue pour, pour confirmer euh, tout ça. Vous êtes vraiment entre de, de bonnes mains, enfin, vraiment, euh, vraiment, vraiment, Parfait, merci beaucoup, Mévis. Il y a quelqu'un qui demande avais tu déjà une cote de crédit en étant une code alors de nouvelle arrivante. Oui, donc du coup, j'ai eu la chance quand je suis arrivée d'ouvrir ma mon compte chez Scotia Bank et euh, ils m'ont ils donné tout de suite une carte de crédit. Hum. Euh, du coup, j'ai appris après que c'était que eux qui faisaient ça. Donc, euh, je sais pas, c'était un coup de bol. Je connaissais pas encore Florian à l'époque où je suis arrivée. Et du coup, j'ai pu constituer une cote de crédit euh, pendant un an en fait. Donc, ça, ça, ça a été suffisant. Hum.